puis les gens et bienvenue dans cette vidéo un petit peu spéciale où je vais parler euh, d'éclairage, de lumière, un petit peu de comment fonctionne mon setup. Euh, alors, je vous préviens déjà, c'est une vidéo qui m'a été euh, proposée de faire par la compagnie qui s'appelle Newer et qui, euh, en échange de matériel, m'a dit « bon bah ben voilà, si vous faites une review dessus, on pourra vous, vous envoyer d'autres matos qui, qui seraient plus chouettes ». Et euh, au début, je me suis dit « Ok, bon d'accord, ça sort un petit peu de, de ce que je fais d'habitude. » Mais euh, d'un autre côté, je me suis rendu compte aussi que en fait, je tournais déjà avec deux parapluies de la marque Newer depuis, euh, bah, depuis que j'ai refait mon éclairage il y a un an, un an et demi. Et, euh, et ça avait l'air vachement chouette ce qu'ils proposaient. Donc euh, du coup, j'ai dit oui. Puis je me suis dit que ça serait l'opportunité de faire une vidéo un peu genre vraiment au final différente sur la chaîne. Alors, petit disclaimer aussi, euh, je me suis rendu compte hyper récemment, mais après le tournage de cette vidéo, qu'en en fait, il y a un paramètre sur, les, sur le boîtier de mon réflexe qui permet de changer la luminosité du petit écran LCD qui m'affiche ce que ça va enregistrer. Et bah en fait, le truc, c'est que euh, ce paramètre-là, comme mon réflexe eu de seconde main, ce paramètre-là, il était réglé au maximum. Et j'étais convaincu que c'était un problème des boîtiers de manière générale, en fait, qu'il y avait une grande luminosité de ces trucs-là. Euh, je ne m'étais pas beaucoup posé de questions là-dessus, hein, mais, euh, mais voilà, que du coup, il fallait que dans ma tête, j'enlève je, de la luminosité pour revoir mon résultat final. Et du coup, à un moment, il va falloir que je bidouille entre euh, deux, entre deux euh, phases de tournage que j'ai faites, l'une où euh, le panneau LED que j'ai présenté est éclairé correctement mais pas le sujet qui est éclairé. Et l'autre où le panneau LED est dans l'obscurité mais le sujet est parfaitement éclairé. Euh, voilà, voilà Donc, je vais mettre en accéléré. Donc là, ce qui s'est passé, c'est que j'ai installé tous mes trépieds, tous mes trucs pour stocker les machins. Donc, tout à droite, qui sort du champ, vous avez le trépied où je vais mettre un parapluie, qui est du côté de la fenêtre. Euh, vous avez, euh, le plus près du mur, le trépied sur lequel il va y avoir le réflexe. Après, il y a le trépied sur lequel je vais mettre mon enregistreur Zoom. Après, il y a le trépied sur lequel je vais mettre mon panneau LED. Et tout à gauche, il y a le trépied où je vais mettre une grosse ampoule comme sur mes parapluies et qui va servir à créer une sorte de halo lumineux en mettant une lumière derrière moi. Donc, euh, c'est un petit peu mon, mon nouveau setup de base depuis que j'ai le, le panelette, parce que quand j'avais pas le panelette, j'utilisais deux parapluies qui étaient vers moi. Et on est sur un temps un peu... Euh, là, on est sur un temps dégueulasse. C'est-à-dire qu'il fait sombre dehors, il y a des gros nuages gris sombres, enfin voilà, c'est vraiment nul. Mais euh, voilà. Donc là, je me suis bien assuré que quand je suis en position, euh, l'ampoule du parapluie, je vois que le culot, pour que toute l'ampoule, que toute la lumière de l'ampoule que j'obtiens sur mon visage soit uniquement reflétée par le parapluie. Donc je mets mon petit panneau LED en place, voilà, je connecte tout à ma... Hop, voilà, j'ai toutes mes lumières. Donc là, je suis en. Je suis en... Le, le réflexe, il est en lumière automatique en fait, là. Parce que sinon, vu tous les changements de lumière, vous auriez une lumière qui, qui change d'un coup, ça serait monstrueux. Vous allez voir plus tard. Donc là, du coup, je mets mon petit zoom et je suis prêt à tourner. Du coup, ça, c'est mon panneau d'amour que j'aime beaucoup. Et, <rire> et euh, voilà, donc il se constitue en. Deux rangées de petites LED, un petit panneau plastique qui se met par dessus pour diffuser la, pour que la lumière soit diffuse. Ça fonctionne comme ça. Donc on a, en fait, on a plein de rangées qui s'alternent de jaune et de, et de pas jaune, de chaud et de froid. Et du coup, ça c'est le. Si je mets que un tout petit peu de, euh, jaune. Donc là, c'est juste le jaune. Hop. Donc il y a toutes les rangées de jaune. Hop. Ça c'est. Je mettre un tout petit peu sinon ça va trop éclairer. Juste le froid. Et hop, attention, je mets les deux voilà. minimum du setting parce que, parce que sinon ça, ça, ça crame l'appareil, on voit plus rien. Mais, euh, mais voilà, et de l'autre côté, euh, ici il y a un petit bouton parce qu'ici on peut mettre deux batteries. Qui permettent d'alimenter le, le panneau et du coup ça permet de pas avoir de fil du tout. Ce qui est hyper pratique parce que du coup bah si on veut un panneau LED dans la forêt, bah on peut avoir un panneau LED dans la forêt, il faut juste les deux batteries. Bon elles permettent pas de durer toute la journée et il faut presque une journée pour euh, les recharger. En fait il faut à peu près 6 heures pour en recharger une et du coup comme j'ai qu'un seul chargeur bah il m'en faut 12 pour recharger les deux. Et du coup on choisit si on le met sur la batterie ou sur le secteur. Donc moi je le mets quasiment tout le temps sur le secteur parce que bah, je tourne à l'intérieur et voilà. Moi j'utilise surtout sur le secteur, et une fois qu'on est alimenté, que ce soit les batteries ou le secteur, on a le choix ici avec ces deux molettes de contrôler la puissance de l'éclairage. Donc ici on a de la lumière jaune. Voilà, monsieur Primitif Bouliforme il est éclairé en jaune. Hop là. Ici c'est la blanche. Et je peux mettre les deux, tac. Et forcément, je peux modifier. Enfin, voilà, je fais, un petit peu, je fais un petit peu. comme je veux. Je peux mettre du blanc, du jaune, un petit peu de jaune et un petit peu de blanc. Euh, enfin, voilà, je fais comme je. veux. Par exemple, sur la vidéo, enfin, sur les éléments de vidéo que je tourne où on me voit comme ça et où je suis éclairé par le panneau LED, c'est euh, comme ça. C'est-à-dire tout le jaune et presque tout le blanc, mais pas complètement. Et du coup, je pense que ça a fait une super lumière. Bon alors après, je l'ai vu que sur mon petit écran, donc je ne l'ai pas encore vu sur euh, mon écran de travail euh, sur le montage, mais la lumière est sûrement super chouette. Enfin, je pense que ce sera super chouette. Bref. Et du coup, euh, le panneau LED, avant d'avoir ce panneau LED, qui est un panneau LED Neewer, euh, que newer m'a envoyé euh, pour que j'en fasse une review au passage. Et du coup, j'en profite pour vous parler de toute ma lumière, parce que c'est mieux. Euh, j'utilisais avant ça, j'utilisais les deux parapluies qui sont ici. Donc je voilà, donc ça donnait le, ça, ça donnait le, le, le set qu'on qu voit là, et du coup avec un parapluie là, un parapluie là, et du coup mon panneau LED, je le mets toujours voilà, un petit peu en hauteur comme ça, tac, tac, voilà, et je le mets du côté où il y a la porte, donc où il y a le moins de lumière, et de l'autre côté, j'ai un parapluie euh, qui est là et qui est en plus avec la lumière du jour. Pour euh, un peu contrebalancer, la lumière du jour, elle rajoute plus de... Bon là, il fait super moche, mais elle rajoute plus techniquement de chaleur que juste le parapluie seul. Et puis c'est le soleil quand même. Le soleil, c'est assez puissant comme lumière. Mais le parapluie est quand même plus balèze que le soleil dans l'absolu. Même s'il est plus directif. Et euh, voilà, idéalement, j'aurais deux panneaux LED et juste l'espèce de gros, de gros euh, truc de lumière qui est un parapluie sans parapluie et qui est juste là pour créer de la lumière derrière moi et euh, créer un peu une sorte de contour lumineux autour de moi parce que c'est joli et que ça rajoute plus de... de c'est juste plus joli. Donc là, c'est un peu pour vous montrer comment ma lumière euh, fonctionne à 400 ISO. Donc juste avant, il n'y avait pas la lumière derrière. Là, il y a la lumière derrière qui crée... Euh, ce petit phénomène de, de, de halo. Là, j'enlève, il n'y a plus de chaud, il n'y a plus que le froid dans le panneau LED. Là, on retourne avec toutes les valeurs euh, à fond. Et là, il n'y a plus que le chaud dans le panneau LED. Donc voilà. Et là, on se remet sur le réglage qui, moi, me paraît le mieux pour m'éclairer avec ce, cette météo, euh, etc. Donc euh, voilà, c'est hyper variable. Et euh, du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va enlever un parapluie pour vous montrer ce que ça donne. Je vais enlever progressivement tout mon éclairage pour euh, vous montrer. Voilà, donc là, il n'y a plus le parapluie, il n'y a que le panneau LED. Donc c'est intéressant parce que ça fait des chouettes contrastes. Et je trouve que ces contrastes qui ne sont pas trop marqués. Mais, euh, mais ça me met quand même une grosse partie de mon visage dans, dans l'obscurité, c'est un peu dommage. Là, il n'y a plus le panneau LED, donc je suis juste éclairé par ma fenêtre. Donc c'est ce qui se passe quand je suis juste éclairé par ma fenêtre et le et 400 ISO et la lumière derrière. Et on va enlever la lumière derrière. Et attention, voilà, ça c'est ce qui se passe si je tourne sans lumière, avec juste la lumière de ma fenêtre. Donc c'est pas, pas probant, on va dire. Voilà, voilà, merci d'avoir euh, suivi cette petite vidéo où je vous explique un petit peu comment mon éclairage fonctionne. Et puis, euh, vous pouvez aller sur le site de newer si vous voulez voir ce qu'ils propose. Et sinon, ils vendent surtout euh, via Amazon. Voilà. Et, et du coup, avant de vous quitter, euh, du coup, je vous informe, le panneau LED en lui-même, il coûte 50 euros, avec son trépied, on est à 70. Et mes deux parapluies avec le trépied, avec les ampoules, c'est une quarantaine d'euros. Euh, je vais vous mettre le lien en description pour aller euh, sur le site de Newer et sur leur, euh, sur leur page Amazon. Et voilà, j'espère que cette <coughs> vidéo qui sort complètement de, de l'habituel vous a plu, que ça vous a un petit peu genre mis dans, dans mon univers comment je, comment je fonctionne, comment je tourne, tout ça. Et puis, euh, je vous dis euh, à très bientôt. Tipoui, tipoui